tout le monde c'est Winman content de vous voir aujourd'hui on fait deux reviews dans un donc euh, superbe vidéo on va faire le grassland indica et le grassland sativa pour la review 244 et 245 ici j'ai des produits de sondia grower est ce que ces produits là sont dans ces contenants ci à modique? c'est ce qu'on va voir ça me surprendrait qu'on a un top leaf ici. Top leaf, c'est du haut de gamme de Sonia Grower. Très dispendieux. Euh, on parle d'environ 60 environ. Euh, ces deux-là, est-ce que ça se peut que ça soit là-dedans? On sait que euh, là, tous les cannabis, c'est des hybrides. C'est très rare d'avoir un sativa ou un indica. Euh, quand on indique sativa ou indica sur le site de la SQDC, euh, c'est plus une indication là. Euh, par rapport au buzz qui essaie de nous faire euh, d'associer ça. Donc, euh, ici, j'ai un Sativa, un Indica. Ici, c'est des hybrides. Quand on regarde sur le site de tous les produits de Sundial Roar, c'est tous des hybrides, à l'exception de leurs 2 28 grammes. Euh, quand on parle hybride, on parle de rêverie, émeute de citron, danse de fraises. Le couche rosé de Top Leaf, Moufette de Top Leaf, c'est tout des hybrides. Boba de Top Leaf, Chef Doré de l'Oregon de Top Leaf, c'est tout, tout, tout des hybrides. Ce qui est euh, tout à fait normal. Il euh, y a un Sativa, c'est le 28 grammes Rêve Bleu. Donc, est-ce que j'ai du Rêve Bleu ici? Lui, c'est du Grassland, Grassland, Sativa, Sativa. Et pour ce qui est de l'indica... Mais il y aurait le 28 grammes Général 4 étoiles que je n'ai pas été capable de me procurer. Euh, parce que c'est 171 pièces pour un 28 grammes, ce qui est tout à fait normal. Donc, on va commencer euh, par l'indica On va commencer par l'indica De toute façon, c'est lui qui a gagné là, sur euh, Instagram. On va ouvrir ça. Parce que quand on regarde là, la variété à l'intérieur du Grassland Indica, c'est variété mélangée, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Donc, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Euh, tu sais, vous savez, pour euh, Petite Puff, euh, moi je suis vraiment content qu'ils écrivent la variété. Il va falloir être attentif quand on achète la Petite Puff, que ce soit le produit Capote Pas, que ce soit le produit Ben Oui ou que ce soit le produit Tiguidou. Euh, il va falloir être vigilant. Euh, ça sera jamais la même variété euh, à chaque batch. Donc, euh, juste être vigilant, regarder la variété, voir si ça vous intéresse toujours. Comme moi, le ben oui, c'était du Head Stash, le Hawaiian Break, mais là, c'est n'est plus ça. Maintenant, dans les trois variétés, je prendrai le Alien Dog. Euh, le Alien Dog, il faudrait regarder c'est lequel... Euh, je sais pas, je pense que c'est le capote pas ou je sais pas c'est lequel là. Donc, euh, à chaque fois qu'il y a des petites puffs, ça peut toujours être intéressant. Hein? On sait que c'est les produits Rift qui sont à l'intérieur, les produits Soleil ou les produits Good Supply. Euh, mais en général, c'est ça. Et puis, euh, s'il y a des variétés que vous aimez de cette compagnie-là, Afria. Hein? Afria, c'est le producteur de toutes ces compagnies-là, euh, y compris petites puffs. Donc, euh, toujours intéressant, petite pop, surtout qu'ils écrivent la variété, malgré que c'est supposé être mélangé, mais ils écrivent la variété. Être attentif, c'est pas la même variété dans trois mois, OK? Toutes les autres compagnies ont leurs produits mélangés et c'est écrit euh, « variété mélangée ». J'aimerais que la SQDC exige aux compagnies de nous donner la variété, ça serait la moindre des choses. Euh, je pense pas que ce soit la SQDC qui, qui est la faute là-dedans parce que petit pof, c'est écrit donc euh, puis ces compagnies-là, ils savent très bien c'est quoi les autres variétés là, ok, assez de blabla, je pense on va ouvrir le Grassland Indica euh, ce qui était de. pour ce qui était du Blue Dream je pense que la, la, la qualité était là donc ici, je pense bien que c'est euh, pour 22,90, 23$ euh, ça va être la même qualité que le 28 grammes donc si ça va être très difficile de le comparer euh, j'ai seulement des hybrides je me rappelle euh, très bien qu'est-ce qui sent le Raivery les meules de citron c'est assez facile aussi donc c'est ça que j'ai ici taux THC taux THC on va chercher la loupe Il est émietté. Euh... Fait que ça au moins la qualité est moindre. C'est tout euh, émietté, euh, un petit peu foncé. Ah, oh, man, c'est pas plus pareil là. Ça se peut fumer. On sais ça de près, les boys. Mais euh, Grasson Indica. Euh, ça ressemble un peu à la rêverie. Ils n'ont pas les mêmes couleurs. Mais écoute, il est plus beau. Il ressemble à du pink couche, man. ça c'est le deal, ça c'est le deal du siècle cette cocotte -là, là, elle a la même texture que du pink couche ok ok ok ok, on regarde ça de plus près ok tout de suite, tout de suite, tout de suite. vraiment euh, très impressionné ok on est de retour avec le Grasson Indica le cannabis il est moins beau, mais il sent bon il sent bon, euh... d'après moi ça doit être euh, le rêverie manqué ou amélioré ou différent mais euh, très très très content de ce que j'ai là, ce que j'ai trouvé euh, dans ce contenant là. Euh, ça ne sera pas la même chose en trois mois, mais euh, je ne sais pas si on peut voir un petit peu là. C'est sûr qu'il y a de la feuille, euh, il... c'est tout émietté là, mais il y a des belles couleurs pareilles là, si on regarde là. Non, il est pas beau. Il est pas beau pantoute. Il est pas beau pantoute, Mais moi, on dit qu'il sent bon. Je suis vraiment surpris. Euh... Vraiment surpris. Mais la texture, là, quand, qu on, quand qu on y touche là, quand qu on y touche de même, c'est comme le Pink couche de San Rafael. Et hey, puis il n'y avait pas de Beauvédas là-dedans, il n'y avait pas de Boost, il n'y avait pas de Beauvédas. Puis l'humidité est-tu parfaite tu penses? Ça c'est la belle cocotte, je ne l'écraserai pas, je vais la prendre euh, pour la photo, <coughs> la photo sur Instagram. Moi, là, j'ai vraiment hâte de fumer ça, genre un tout de suite. Hey, salut, gang. Ça, ici, c'est la plus belle cocotte là, du contenant. Je te dis, là, j'étais un peu, peu impressionné. 23,22,90$ 22,90$, emballé le 12 février. On se demande l'humidité, le beau VEDA, grosse question, euh, gros sujet cette semaine euh, à Winman, le boost. Euh... Turpee voulait vous dire bonjour. Bonjour tout le monde. Tout le monde connaît Turpee. Souvent c'était Turpee, mais là c'est rendu Turpee. Mmh! Excellent. Donc très impressionné, 12 euh, février, très impressionné de l'humidité, euh, c'est sûr que c'était émietté, on était habitué avec Saint Raphaël, mais euh, <rire> ça marche pas, la qualité est meilleure dans le Grassland, je te dis, ça fonctionne pas, ça marche pas l'affaire. Ça marche pas, man. Grassland, J'ai hâte de voir le Sativa. Parce que le Blue Dream, là, il y a des, du, du orange dedans. vraiment hâte de voir ce qui se passe dans le Sativa. On fume ça. J'ai hâte de voir la ronde. J'espère que je serai pas déçu puis ça sera pas complètement différent de ce que, ce que, de ce que je sens. Et euh, dernière fois, hein? Regardez le suspense. C'est citronné man, hein, un peu. Floral. C'est rare, hein? Floral, sucré, floral. On va voir, là. Ça va être plus sérieux. Plus officiel. 14 de THC, là. 14,8. Pas les euh, arômes on n'a pas les terpènes parce qu'on sait pas c'est quoi la variété c'est une variété florale je j'aime pas tout le temps ça Est ce que 12 février je sais pas si c'est ça qui reste ces tablettes je sais pas si vous commandez sur internet, si c'est ce produit-là que vous allez avoir. Euh, ça fait quand même gros, gros, gros, pratiquement deux mois que je l'ai acheté. Quand même pas pire comme arôme, vraiment. Euh... Vraiment, j'ai été chanceux. Hein? C'est vraiment une loterie. On ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas c'est quoi. C'est produit mélangé. Pas de terpène pas d'arôme. C'est un indica. Est-ce que c'est un indica? Est-ce que le buzz, je ressens le feeling d'indica? un peu rough pour la gorge, si on veut chialer un peu, là. Ah, oh, il est chaud tout le temps! Mm. <coughs> Alright, je pense qu'on va mettre ça de côté. Vraiment impressionné. Vraiment impressionné, euh, malgré que la cocotte est un peu brisée. On va juste danser ça comme ça. Mon petit restant de Grassland, indiqué, je vais mettre ça dans mon... Ça va, être, ça va être du bon avec euh, du moyen. Donc, j'ai euh, le sativa de Sundial Grower. Parce qu'on sait que Sundial Grower, c'est toutes des hybrides sur le site de la SQDC. Quand on parle de toutes les top leaves, toutes les Sundial Grower, comme émeuble de citron, euh, rêverie, c'est toutes des hybrides avec le symbole hybride. Et le seul que le symbole Sativa, c'est le 28 grammes rêve bleu. Pardon. Donc là, on va ouvrir le Grassland Sativa. Et puis là, c'est là qu'on va voir est-ce que c'est le rêve bleu. Bon, là, il me faudrait juste un crayon. Quand on regarde ça, là, le 171, parce que là, je ne sais pas, là, je ne sais pas si ça me tente que ce soit le rêve bleu qu'il y là-dedans. C'est 171 divisé en 8. 21,37 si on divise en 8 fois des, euh, des 3,5 171 et 60, juste être sûr, juste pour savoir si on se fait crosser, à quel point on se fait crosser. 171 et 60, divisé en 8, 21,45. 21,45, 21,45. 22,90 moins 21,45. 1,45$. J'espère qu'on n'économise pas seulement là, euh, 8 fois 1,45$. C'est... Pas beaucoup comme économie. Tu sais. OK. On va prendre un petit sniff de rêve bleu juste pour avoir un beau choc là. Si c'est ça qu'il y a là-dedans, là. Tu là. qu'il est mieux que le, le Blue Dream d'Aurora? Encore une fois, c'est une question de d'arôme, je parle, là. Qualité Grassland en ce moment là. Euh, moi, je suis vraiment surpris là, du, de l'indica, la cocotte. J'espère être capable de faire une belle photo sur Instagram. Abonnez-vous, s'il vous plaît, sur Instagram. OK? Donc, c'est Sativa. Sinon, c'est un autre Sativa qu'on ne connaît pas. Tababouette! Ça On va bien, on hein? n'aura pas de problème. Tababouette, c'est un dur combat, gros! Gros, c'est un combat! Tababouette! le gars, il veut juste filmer un joint. C'est juste ça qu'il veut faire, le gars. Prends un couteau! Tabarnak! Calisse! Ah c'est vrai. Tabarnak, cest moi qui exagère? Tabarnak! Calisse, man! Ok, on prend prendre un couteau. On prend prendre un couteau. Putain, si ma Cabernacman, putain, Allez, c'est pas du ce Blue Dream. C'est pas du ce Blue Dream. Man, le gars qui fait du Grassland, il va avoir une promotion, man. J'aime mieux la texture de toutes les grasslands que les... Euh, hey, man, faut que le gars, il change de job, qu'il aille faire le rêverie avec l'autre méthode de grassland. C'est extraordinaire ce qu'on vit en ce moment. Le bas de gamme... Il, man, le bas de gamme, il est, pas, il est meilleur, même que le haut de gamme. Écoute, la texture est comme le Pink Couch San Rafael, comme San Rafael un peu. C'est de même... le euh, Dead un peu, c'est de même hein. Moi j'aime pas trop la ronde d'ici, le, le Sativa, c'est Pinane. C'est vraiment Pinane. hein, qu'on s'appelle comme le 28 grammes que j'ai eu euh, du Rotterdam OG. Hein, la compagnie là, euh, biologique euh, T God de Green Organic Dutchman. J'avais été vraiment impressionné du buzz de euh, ce produit-là qui était Pinen, puis pourtant Pinen, c'est correct. Pour moi, pour moi la ronde c'est correct. Mais euh, j'avais aimé le buzz. Je me souviens plus comment il était, là, mais j'avais aimé le buzz de, du Rotterdam Oudje. Donc ici, le pinène, est-ce que c'est le pinène que j'aime le, le, le, le buzz en général? Puis là, vu que j'avais un 28 grammes, bien, à force de le fumer, j'ai bien réalisé que j'aimais ça. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est peut-être pas nécessairement le Rotterdam OG que j'ai pogné, mais plutôt la terpène pinène que j'aime le buzz. c'est sûr que j'ai fumé un peu ce soir. Mais ce qu'on a à retenir là, ce soir, là, regardez, on va le regarder en, de plus près. Je vais regarder ça avec euh, mes lunettes d'approche. Lui est un peu moins évident. C'est est moins évident pour le ski des tricônes. Mais euh, ils sont tous collants, c'est tout résineux. Puis, c'est tout un peu euh, caoutchouc. Tu sais là, spongy là. Mais un euh, spongy comme le pinkush, là, comme le Dela comme ça, de Raphaël finalement. Le gars de Grassland. Thumbs up, man. Thumbs up, man. Ça, on va garder ça nous autres, là. Commencez pas à dire ça à tout le monde, là. Grassland, man, là. Ça, ça rentre dans le budget, le gros, là. T'inquiète. Let's go. Encore une fois, produit mélangé. Peut-être que l'arôme, ça va peut-être être un, un cariophyllène. Peut-être que ça va être un haussimène. Peut-être que ça va être un guayol. Je ne sais pas, tu comprends-tu? Question qualité, moi j'aime la texture, ça c'est rage je ça, mais... C'est ça qui arrive pareil, c'est ça qui arrive pareil. Écoute, on va regarder ça ensemble, mais euh, c'est moins évident à, à l'œil mais c'est vraiment au toucher. Alright, je pense que t'as compris. Ok, on est rendu là avec le Sativa Grassland. Écoutez, qualité, ça vaut 22,90, ok. Mais j'aime quand même l'écraser. C'est gommant, C'est... Je suis vraiment surpris de... Le style de Grassland. Alors, regarde ici, là, euh, l'autre côté de la caméra, le Blue Dream. Un peu plus sec le blue dream mais j'aime la couleur pour du blue dream ça a pas un goût gazé il n'y a pas de taches de mauve là, mais euh, les taches d'orange je trouve ça très très beau là, pour le blue dream euh, de grassland écoutez c'est sûr là, que c'est pas fameux de même là, le, le, le sativa là, euh, grassland mais euh, si vous entendez parler là, que c'est un arôme que vous aimez, asseyez-vous, asseyez-vous. Si vous entendez dire que ah, c'est un pinène, puis vous aimez le pinène comme en ce moment. Si vous, si vous aimez le pinène, je vous suggère. Je vous suggère en ce moment. Euh, mais encore une fois, on avait dit que l'indica, c'était le mois de février. Le sativa, j'imagine que la date aussi là, est quand même assez loin. Euh, 21 février. Donc, ça ne sera peut-être pas le même produit que vous allez avoir à l'intérieur. Ce serait très intéressant de savoir euh, la terpène dominante là, que les gens pensent que ce serait en ce moment. Je sais pas là, les contenants en ce moment, si la date d'emballage, c'est au mois de juin, juillet, mai. Ce serait intéressant de savoir euh, qu'est ce que le monde, les gens pensent là, de, de l'arôme qui en ce moment. OK. Euh, je pense qu'on va en faire un petit peu... Un, un petit. Setiva, Grassland. On allume ça. Donc, on a eu 14% là, pour ce qui est du THC pour l'indica. 14.8. Pour ce qui est du Siva, je n'ai pas regardé. 16.8. Mais j'aime pas la ronde. c'est acceptable. On va, on va le fumer pour savoir encore plus. Si on aime ça ou on n'aime pas ça. Quand même pas pire, je pense, bien. Je pas ça, Pinène. Ça dépend quand c'est pas trop fort. La misère de l'allumer, qu'est-ce qui se passe? Il est trop humide, pourtant pas de, pas de boveda, pas de boost. L'humidité était parfaite. L'humidité était parfaite, il n'y avait pas de boost, pas de boveda, depuis le mois de février. Je ne suis même pas capable de l'allumer, man. Moi, je l'aime, hein. vraiment surpris. Je ne m'attendais pas ça du tout, du tout, de Grassland. Euh, je pensais... Euh, c'était clair que c'était moins bon que Sandial Grower, mais... Peut-être <coughs> fort pour la gorge, je ne sais pas. Euh, il saute des étapes, là. Ce qui est des arômes, je suis content. Je pense que tu as compris pour la texture, là, c'est spongy, pis. Euh... Quand tu regardes ça à la loupe, là, je te suggère, là, de prendre une petite loupe, là, à 5$, piastres, là. C'est le fun, c'est le fun, tu regardes ton cannabis, tu peux le comparer un peu. Oh, dis qu'il brûle mal. Tiens, what, tu brûle dans mes mains, ils sont bizarre, ça. Je l'aime plus que je pensais, le Sativa. Emballé ben, au mois de février, quand même. N'oubliez pas, n'oubliez pas. Bon, ben, si un jour, là, euh, je me procurais, là, un produit mélangé. Jusqu'à date, là, Grassland m'a vraiment impressionné. Euh, produit à 22,90$, en bas de 25$. Euh, moi, je suis rendu que je prends Grassland. Avant du bon. Euh, je veux mon 2$ puis je vais être plus satisfait. Jusqu'à maintenant, j'aime les deux arômes. Même que Blue Dream à 26 grammes aussi, euh, c'est correct. C'est correct. J'aime mieux ce Blue Dream là que le Tokyo Smoke. Vraiment impressionné, Grossland. Il euh, n'y a pas de cariophilène. Il euh, a pas. Euh, c'est correct. C'est bien. Je, je suis vraiment content. N'oubliez pas que Karyophyllene, il euh, y a des grosses, grosses variétés. Là, chez Grell, y a des grosses variétés. Chez Top Leaf, euh, que c'est Karyophyllene. cariofilène, euh, la terpène dominante. Et j'aime beaucoup ces produits-là. Là. Donc, euh, je pense que Karyophyllene, il euh, y a peut-être peut d'autres terpènes que j'aime encore moins que le Karyophyllene. Mais ici, il n'y en a pas. Aujourd'hui, aujourd ce soir, il n'y a pas de cariophilène avec Grassland, ni avec l'Indica, ni avec le Sativa présentement. Donc, euh, on est vraiment chanceux. Je vais retourner avec l'Indica, j'avais pas terminé. Donc, euh, donne un pouce à la vidéo. Euh, oublie pas, si tu achètes là, chez euh, Indoor Growing Canada, passe par mon lien. Euh, ça m'aide un petit peu, il me donne un peu de sous. Et puis, si tu achètes en haut de 200$, tu as un 10$ de rabais. Euh, chez Indoor Growing Canada. Pour avoir le 10$ de rabais, il faut que tu écrives en lettres majuscules, hein, en gros, Weedman I G C. Donc, euh, vraiment content là, de cette association. Euh, je communique beaucoup là, avec euh, le représentant. Et puis, euh, vraiment, vraiment super cool. Je suis en train de négocier là, pour... Euh, avoir une lumière, essayer de trouver la bonne lumière, euh, ça va être une lumière de qualité. J'ai parlé avec là, des abonnés sur Instagram et puis euh, j'hésite, j'hésite, puis j'attends des nouvelles là, du représentant euh, pour me dire là, on hésite entre deux. Donc, euh, très bientôt, là, je vais avoir le modèle. Euh... Je vais pas avoir le modèle. Je ne vais pas avoir le modèle. Je vais savoir. Je vais savoir quel modèle que j'ai. Euh... J'ai vraiment hâte de savoir ça. J'ai vraiment hâte de, de, de, de recevoir mes affaires. Je commence à écouter de plus en plus des vidéos de Mr. Canox. Hein? Canox, Mr. Canucks Grow, je pense. Euh... Hey, les montages, vidéo, la musique. J'aime la voix du gars, man. Petite voix bizarre, là. <coughs> Puis, les vidéos en accéléré, puis tout, euh, vous connaissez ça, c'est super intéressant. Euh, puis, arrête pas, hein, de vidéo en vidéo, là, euh, plein de tentes, une 5x5, une 4x4, euh, une 2x6. Euh, là, c'est en train de fleurir, là, c'est en fleur, là en, en veggie, là, c'est en train de grossir, hein, peu importe, là, veggie puis floraison. Ça roule! Ça roule. Un peu fort sur la gorge, Grassland. Un peu fort sur la gorge. Je te laisse là-dessus. Donne un pouce à la vidéo et puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.